L'impression d'être genre cuite à la vapeur comme des putains de dumplings. Non, je vais pas utiliser Disrupté, ou are you a fucking capitaliste Tipo les gens, et bienvenue dans cette version remasterisée d'une vidéo qui a déjà plus de 4 ans et qui était le pouvoir de la médecine. Une vidéo qui avait bien besoin d'une remasterisation. Petit point important qui est arrivé après le tournage de cette vidéo, il y a un nouveau machin gouvernemental qui s'appelle mon espace santé, qui est le dossier médical partagé qui va se transformer, etc. Bref, c'est un truc qui va se lancer automatiquement pour toutes les personnes a priori qui ont un numéro de sécu et qui va globalement donner toutes vos informations médicales à tous les personnel de santé que vous allez voir, ce qui sous-entend outing à vie, mais aussi la révélation de éventuellement une toxicologie, ce genre de choses. Je vous mets en description et puis dans le i un thread qui vous permettra d'avoir un petit peu les informations, la marche à suivre, tout ça. Certaines personnes trans vont avoir envie de modifier leur corps, leur chimie interne ou comment elles ressentent leurs émotions, et ce pour se rapprocher davantage de la biologie un peu typique de la personne cis qui correspondrait à leur genre assigné, ou au contraire des personnes trans qui vont essayer justement de s'éloigner d'une norme cisgenre via les hormones. Bah, vu la question, euh, ouais, non, ça s'attendait, il y a plusieurs types de transitions en fait. Chaque personne va vivre sa transition différemment, va prendre tel ou tel élément, les garder pendant tel ou tel temps, prendre des hormones par exemple en deux ans puis complètement arrêté, ou les prendre en micro faire des chirurgies ou pas, lesquelles, pourquoi changer d'avis aussi, au fur et à mesure que leur corps évolue, que leur mentalité évolue, que leurs rapports sociaux évoluent, bref. Les transitions médicales des personnes trans, et d'une manière générale les transitions des personnes trans, sont diverses, variées, hyper riches, et, on va pas se mentir, pleines d'essais et d'erreurs. Parce que c'est compliqué ce genre de merde, et que en plus la médecine nous aide pas franchement à genre prendre le bon truc pour nous à l'instant T. Non, il n'y a pas besoin d'un psychiatre pour commencer une transition médicale. Il n'y a pas besoin de psychiatre de toute façon, quel que soit le, le type de transition, on peut faire ça. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, il y a des caisses primaires d'assurance maladie qui vont refuser de fournir une ALD, donc affectation longue durée. C'est le sacro-saint-papier qui va plus ou moins permettre de pouvoir rembourser sa transition médicale. En théorie, ça n'inclut pas en théorie, bien sûr, ça ne concerne que les choses qui sont conventionnées secteur 1, les choses qui sont incluses dans ce papier, et ça peut être tributaire d'une demande d'accord préalable demandée à une caisse primaire d'assurance maladie spécifique pour un acte spécifique. Par conséquent, la délivrance de la LD ne fait pas tout. En revanche, un suivi psychiatrique avec une attestation de genre dysphorie de genre, transsexualisme primaire, je sais pas quoi, bidule truc, ce genre de choses peut aider les caisses primaires d'assurance maladie à changer leur avis sur une demande d'accord préalable pour une chirurgie qui serait un oui ou qui serait un non, voire même sur toute la LD. C'est un système transphobe, c'est un système gatekeepant, voilà. Dans l'absolu, moi, je n'ai jamais eu besoin de voir de psychiatre pour ma transition. Des bisous. Info importante que j'ai oublié pour avoir sa toute première ordonnance d'hormones, il faut nécessairement pour tout ce qui va être le traitement féminisant, bah un médecin donc un généraliste il fait très bien l'affaire mais sinon n'importe quel médecin fonctionne pas. en revanche pour tout ce qui est ordonnance bah, notamment de testostérone il y a trois types de médecins qui peuvent vous permettre de décrocher cette attestation et qui sont les gynécologues les urologues et les endocrinologues il est particulièrement difficile de trouver un bon endocrinologue c'est souvent pas su que les gynécos peuvent faire l'affaire ils ont le droit de le faire donc maintenant vous savez alors ça, c'est le moment de la vidéo où je, où je me spécialise un petit peu dans le, les traitements hormonaux féminisants, donc du coup, pour toute information déjà sur les traitements hormonaux féminisants, mais aussi sur tous les autres traitements hormonaux, je vous conseille le Wikitransc, dont le lien est ici ou là. Jamais. Il y a plein plein de ressources, c'est très très bien foutu, et ça a l'avantage d'être facilement exploitable par des professionnels qui seraient pas trop rigides. Disons-le comme ça. Ne disons pas transphobe, disons rigide. Donc, le traitement hormonal féminisant, en quoi constitue-t-il Dans l'absolu, il va se constituer d'une administration d'une molécule de stradiol et de la jonction éventuellement de bloqueur de testostérone et de progestérone. Je vais y revenir en détail. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, le stradiol sera la molécule principale de ce genre de traitement féminisant. Parce que sans, bah, sans il n'y aura pas de féminisation. <rire> Alors, le stradiol a basiquement quatre modes d'administration, oral, en gel, du coup étalé sur la peau, en patch, sur la peau aussi, ou par injection, sous cutanée ou intramusculaire, même si en ce moment on privilégie plutôt le sous-cutané. Chacun a ses avantages. L'oral est assez simple, il est facilement trouvable dans le marché, il suffit de l'avaler une fois par jour, en revanche on peut pas en prendre des quantités trop fortes, sinon on surcharge le foie et on bousille son foie, et il est plus ou moins impossible sans chirurgie d'avoir un traitement hormonal correct par voie orale. En revanche, certaines études semblent pointer le fait que avoir la dégradation d'une prise hormonale de stradiol par le foie permet d'augmenter le nombre de récepteurs de stradiol pour éventuellement une autre prise de stradiol future pour des résultats optimisés. C'est loin de faire consensus, mais voilà, c'est là, c'est pour ça que euh, certaines personnes transféminines vont avoir tendance à prendre de l'estradiol par voie orale en début de transition avant de changer pour un autre mode d'administration. Le gel et le patch, les deux sont les deux systèmes les plus communément utilisés en France qui sont bien remboursés et qui sont également tous les deux soumis à de nombreuses pénuries. D'ailleurs les meilleurs patchs qu'on avait qui sont les Viveldot ne sont à l'heure où je tourne plus produits en France, et ça va foutre dans la galère énormément de personnes transféminines qui étaient sous un traitement hormonal sous patch, parce que bah, les alternatives sont vraiment moins bien. Enfin, il y a les injections. En France, il est plus ou moins possible théoriquement de se les faire prescrire. Dans l'absolu, je ne connais aucune personne transféminine qui ait réussi à choper ses hormones légalement de la sorte. En revanche, il existe des possibilités de se fournir en oestradiol par des circuits non médicaux, et si vous avez besoin d'échanger sur euh, les différents modes d'administration, comment ça se passe, partagez vos taux sanguins, je vous encourage à rejoindre le Discord de Tipui, qui est ouvert à heure fixe. Côté hormones sexuelles, chez la majeure partie des personnes qui naissent avec un utérus, il y a deux molécules qui font le taf, et c'est le stradiol et la progestérone. Par conséquent, dans les traitements hormonoféminisants, on a essayé d'introduire également de la progestérone. Déjà parce que bah, pff, ça a genre zéro effet négatif, donc du coup euh, c'est bizarre de s'en passer, et ensuite ça se prend très facilement. C'est une prise qui est orale et qui est quotidienne, et ça se fait tout seul. On peut la prendre par voie anale pour maximaliser ses effets et elle a notamment comme rôle a priori de stabiliser l'humeur et stabiliser globalement les effets indésirables que pourrait avoir le stradiol seul. Il y a des choses qui semblent indiquer que dans la première année du traitement hormonal féminisant, prendre de la progestérone Limiterait la croissance future de la poitrine. Dans l'absolu, c'est que des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de consensus, mais pareil, je vous invite à en lire plus sur le Wikitrans. Je sais même pas si le Wikitrans en, en lit plus. Ils ont qu'à rajouter des trucs si ça leur plaît pas. Les bloqueurs de testostérone sont énormément prescrits en France par les médecins qui n'y connaissent rien. Dans l'absolu, ils ne sont pas nécessaires pour avoir un traitement hormonal féminisant satisfaisant. En revanche, certains peuvent servir de castrateur chimique et par conséquent créer une impuissance qui peut être recherchée par certaines personnes transféminines. Et l'avantage de prendre un bloqueur permet de stopper immédiatement la testostérone le temps que l'estradiol fasse son taf. A ce sujet dans 15 jours, je vais faire une vidéo consacrée uniquement à la monothérapie à l'estradiol et pourquoi seulement de l'estradiol suffit à limiter la testostérone en dessous de taux négligeable et par conséquent suffit à déclencher un traitement hormonal féminisant et ce sans bloqueur. Alors l'âge à laquelle on commence un traitement hormonal féminisant a un impact non négligeable. S'il est commencé juste avant ou au tout début de la puberté il permet d'empêcher que cette puberté se fasse et par conséquent d'éviter des phénomènes comme la mue de la voix, une certaine carification de l'ossature, la pousse de poils à tout un tas d'endroits qu'on n'a pas envie, le début éventuel d'une calvitie, bref, tout un tas de choses. Le fait de pouvoir commencer ce traitement hormonal avant permet de sauter toutes ces étapes-là, dont certaines sont assez difficilement réversibles, notamment en ce qui concerne la voix. Il existe en revanche, si ne pas entamer un traitement hormonal tout de suite et une possibilité ou quelque chose que l'on a envie d'envisager, la possibilité de se mettre sous bloqueurs de puberté qui vont bloquer temporairement cette puberté, l'empêcher d'apparaître le temps de bah, soit obtenir un traitement hormonal différent, soit euh, bien évidemment pouvoir se laisser le temps de réfléchir. Ces bloqueurs de puberté sont utilisés depuis plus de 40 ans et ont des résultats qui sont observables dans... Voilà, nous avons une vision à long terme de ces bloqueurs de puberté. Il ne semble pas y avoir de contre-indication médicale à cela, outre une baisse des taux de suicide des ados trans. Voilà, on prend quoi. La voix maintenant, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un traitement hormonal féminisant bypassant votre puberté et par conséquent que vous avez dû bah, traverser les deux pubertés, votre voix a vraisemblablement muet. Et par conséquent, cette voix, il y a deux solutions pour la féminiser. Soit aller chez un phoniatre qui pourra entamer une comment on appelle ça, quand on a réapprend à marcher là qui pourra entamer une rééducation vocale et par conséquent permettre de féminiser la voix de cette façon là, ou des chirurgies là dessus, je vous avoue que J'y connais pas grand chose, je sais juste que quand moi je cherchais à savoir qu'est-ce que j'allais faire avec ma voix il y a 4 ans, il n'y avait clairement pas de bons résultats et c'était plus dangereux qu'autre chose. Il existe 3 façons de se débarrasser des poils, la lumière pulsée, le laser, l'électrolyse, par ordre de douleur, par ordre d'efficacité aussi. Ce qu'il faut savoir c'est que lumière pulsée pour tout ce qui est genre en dessous du cou, vous pouvez y aller en institut y a pas de souci. Au-dessus, privilégiez le laser ou l'électrolyse. L'électrolyse ayant l'inconvénient d'être excessivement douloureux et long, mais ayant l'avantage d'être la seule technique 100% remboursée. Le laser a le désavantage d'être coûteux, mais a l'avantage bah, d'être efficace et de pas faire de sale tech. Et je vais vous en parler tout de suite. Alors. Je suis passé par un petit peu tout un tas de choses, c'est-à-dire que j'ai commencé au gel et à la progestérone, ça ne me satisfaisait pas, ça ne marchait pas assez vite, j'ai rajouté de la finastéride, faut pas faire ça, la finastéride c'est un mauvais bloqueur. J'ai fini par embrayer avec de la bicalutamide, ça c'est un meilleur bloqueur. Il a l'avantage notamment de ne pas désinguer le corps, de ne pas faire de méningiomes cérébraux, ce genre de choses, et de conserver une libido que moi je considérais comme satisfaisante et euh, qui me permettait de garder mes érections, ce qui était quelque chose que je voulais. J'ai fini par lâcher la bicalutamide quand j'ai trouvé des médecins qui ont accepté d'augmenter significativement mes doses d'Oestradiol pour que je puisse passer en monothérapie Oestradiol avec de la progestérone à côté, c'est-à-dire suffisamment d'Oestradiol dans le sang pour que la T diminue toute seule, ce qui s'est passé. En revanche, au bout de bah, quelques années euh, comme ça, euh, mon estradiol a commencé à diminuer, même si mes doses étaient tout le temps les mêmes. J'étais sous patch de Viveldot à ce moment-là. Et euh, lorsqu'il y a eu genre la 2 millionième rupture de Viveldot il y a peut-être 8-9 mois, quelque comme ça, j'ai décidé de me tourner vers un circuit en dehors médical et du coup j'ai commencé à avoir mon estradiol par injection. Ce qui m'a facilité la vie, m'a évité d'avoir des traces de patch partout et a permis à mes taux sanguins d'enfin ressembler à quelque chose et d'arrêter l'espèce de ménopause dans laquelle j'étais coincée. Je suis hyper contente de pouvoir être suivie par ma médecin avec ça qui du coup me permet de genre avoir des prises de sang et genre suivre ce que je fais et m'assurer que bah du coup je suis dans les clous et que tout se passe bien. Pour les poils, j'ai désingué les poils des jambes quand j'avais 21 ans à la lumière pulsée. Et du coup, j'ai fait le visage à la lumière pulsée en institut, ce qui m'a gagné cette jolie petite cicatrice-là, la voilà, cicatrice qui date d'il y a plus de 6 ans maintenant, à l'endroit où ma peau a particulièrement bouilli et a fait des cloques monstrueuses que malgré la biafine, je n'ai pas réussi à résorber à un statut suffisamment satisfaisant pour pas qu'il y ait une cicatrice. Donc voilà, c'est pour ça que je déconseille très forcément la lumière pulsée sur le visage. Depuis, j'ai fini au laser, du coup, pour toute cette partie-là, parce que la lumière pulsée a genre très bien réussi à dégommer tout ça. Sur la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, c'est toujours des parties qui sont très très difficiles à éradiquer définitivement. Du coup, c'est pas encore tout à fait éradiqué définitivement. En gros, j'ai pas fait de dépilation depuis presque un an. Donc ça va, et dans l'absolu, je me rase genre euh, une fois tous les cinq jours, quelque chose comme ça, quand ça dépasse vaguement. Mais dans l'absolu, je garde une piosité qui, qui est relativement inférieure à, à la majorité des, des meufs 6 J'ai fait un peu de laser ici. Et là, mais genre vraiment pas beaucoup, genre 4-5 séances et tout, ça suffit. Mais en même temps, j'ai pas une pilosité très développée. Enfin, je veux dire, je suis vraiment pas une meuf poilue à la base. Donc j'ai eu du bol sur ce truc-là, surtout que comme je le disais précédemment, le laser, c'est le truc qui est pas bien remboursé, donc euh, ouais. Il y a euh, maintenant un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça, j'avais prévu de faire une mammoplastie parce que j'étais pas satisfaite de bah, la taille de mes seins, etc. Ça me foutait beaucoup de dysphorie, donc j'avais envie d'avoir une mammoplastie. Depuis, bah, il y a la CPM qui m'a mis tout un tas de bâtons dans les roues et qui m'a plus ou moins dit nope plusieurs fois, et il se trouve qu'entre temps je suis passé aux injections, et que du coup ma croissance, ma mère a repris. Maintenant je suis, je suis contente, maintenant que je suis aux injects c'est bien, je suis bien équilibré, je suis bien dans ma peau, émotionnellement ça, ça va, je pleure plus pour que dalle et j'ai plus euh, l'impression d'être. Claqué en permanence. Et voilà, et du coup, les, les, les seins ont repris leur pouce, ce qui a été hyper chouette. J'ai bien dû gagner, genre, un bonnet en 8 mois, quelque chose comme ça. Je saurais pas dire s'ils continuent à pousser ou pas. Je suis dans l'option, on a l'impression, mais ils me font plus mal, donc je sais pas. C'est un peu, un peu mystérieux. Si vous êtes plus intrigué par comment ça s'est passé pour la première année, pour moi, en termes de, de hormones, comment j'ai jonglé, etc., il y a mon euh, journal de transition hormonale que je vous mets en lien quelque part, auquel j'ai pu toucher depuis, depuis des années parce que ça m'intéresse plus et parce que j'ai pas la rigueur pour faire ça. Ce qui me fait penser du coup, faites attention à si vous êtes sous-dosé en oestro parce que du coup si vous êtes claqué en permanence ou vous avez des bouffées de chaleur, ce genre de choses, vérifiez que vous n'êtes pas sous-dosé parce que moi je suis resté dans le flou pendant un an alors que c'était relativement évident et que j'avais tout ce qu'il fallait pour euh, me rendre compte que j'étais sous-dosé mais euh, j'étais tellement convaincu que je gérais correctement mon traitement que genre euh, j'ai fait vraiment de la merde. Enfin c'est pas que j'ai fait vraiment de la merde mais c'est que je me suis laissé sous par médecins et euh, ça c'était pas top. Petit aparté également, les médecins souvent ils y connaissent pas grand chose. Honnêtement ils sont plus dans une mentalité oh là là surtout ne pas blesser cette personne en introduisant des hormones dans son corps sans se rendre compte que bah genre si on nous sous-dose en fait c'est ça qui va nous blesser, c'est ça qui va nous faire du mal. Ouais essayez d'avoir vraiment une approche critique des personnes qui vous encadrent parce que euh, déjà ils sont pas formés à la base et ensuite euh, leur formation qu'elles ont fait euh, sur les personnes trans sont pas nécessairement euh, correctes, à jour, venant des bonnes personnes, choisissez le terme. Donc même s'ils si sont cool et sympas, bah des fois ils peuvent genre vous sous doser parce qu'ils ont peur de faire n'importe quoi, ce qui, ce qui est assez dommage. Toujours pareil, si vous avez besoin d'informations, de, de tips, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, etc. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a plein de personnes trans qui sont hyper calées et qui, qui pourront vous, vous filer les sources, les recommandations, les contacts, tout ça. Donc n'hésitez pas. Euh, sur ce, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à dans 15 jours pour la vidéo sur monothérapies et l'estradiol Tipeee tipeee